Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière parce qu'on va parler du site Leboncoin. Alors quel est le rapport avec la chaîne Et eh bien on va voir ça tout de suite. Bon je vais un petit peu vous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Comme vous devez le savoir, en ce moment, c'est un peu compliqué, on est tous enfermés chez nous à cause du confinement et clairement, on commence à se faire Et du coup, Victor, pour s'occuper, s'est dit qu'il allait se mettre à donner des cours en ligne d'informatique, de maths et de physique. Il a donc eu l'idée, comme beaucoup d'autres, de passer par Le Bon Gouin pour passer ses annonces. Du coup, il est allé sur Le Bon coin pour voir ce qui se faisait, les offres, les tarifs, etc. Et du coup, c'est à ce moment qu'il a fait des découvertes assez intéressantes, donc je vais lui laisser le soin de vous expliquer tout ça. Mais juste avant qu'il commence, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour nous. Il y a un gros bouton s'abonner dans la description, alors on compte sur vous. Bon salut tout le monde, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Euh, J'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo qu'on a fait sur le coronavirus. On s'est vraiment donné là-dessus. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir le petit lien qui s'affiche en haut. Alors on va commencer à regarder en fait la ville de Lyon. Et on va regarder un peu ce que donnent les, les annonces des, des gens. Euh, vous voyez, là, c'est des annonces pour des cours de maths, par Skype. Là, tout le monde a, fait des... a essayé de modifier un peu l'annonce pour le confinement. Et vous voyez bien que personne, en fait, ne, ne prend beaucoup de temps à créer sa vignette. Alors que la vignette, ça représente quand même beaucoup de choses sur son annonce. C'est quand même la, la première représentation de ton cours et de ce que tu vas donner à la personne. Alors, je vais vous montrer un peu les, les chiffres de mon annonce, elle... Alors j'ai réussi quand même à avoir 70 vues, euh, 7, euh, 7 demandes d'appel et 4 messages, ce qui montre quand même que l'annonce a plutôt bien marché et je pense qu'on peut du coup appliquer euh, ce qu'on va voir dans cette vidéo à vos annonces. Alors euh, sans plus tarder, on se lance euh, sur la création. On va commencer maintenant sur PowerPoint. Tout d'abord, on va enlever la disposition, on va rien mettre et on va partir euh, sur on va partir sur Internet et on va chercher euh, à recréer notre petite annonce. D'abord on va aller chercher tous nos petits logos dont on va avoir besoin, je vais vouloir insérer cet, ce logo, on va venir faire ici copier image, la glisser ici, en faisant un CTRL V, comme ceci, et on va répéter ça pour euh, toutes nos images. Là, on va aussi se servir de ce logiciel, c'est pour faire son, son tuto en ligne. Euh, vraiment bon logiciel, je vous le, je vous le recommande. Voici le prendre. Vous remarquez bien que je prends toutes mes images euh, en PNG, ce qui est vachement utile pour ne pas avoir le, le fond derrière. Pour bien en fait prendre votre image, il faut que le fond soit comme ça, en damier. Comme dans la vidéo qu'on avait vue euh, il y a un peu de temps, je vous la mettrai aussi en description. Ah, bah, je vous la mets ici. Et ensuite, dernière icône, je crois que c'est tout. Alors, on va aussi chercher le dernier élément, c'est ma petite tête. Et voilà, là on a maintenant tout ce qu'il nous faut pour se lancer. Euh, on va d'abord enlever le fond de cette image pour bien l'incorporer. Parce que l'objectif c'est vraiment de recréer la petite annonce que j'ai mise sur le bon coin. Hop. Comme ceci, vous voyez c'est assez rapide. Euh, là on va aller la mettre ici, ça on va aussi enlever le fond, ça se fait très rapidement, on va enlever les billets parce que ça fait quand même un peu trop d'argent sinon, euh, comme ceci, on enlève tout ce qu'il ne faut pas, bon je vais assez rapidement, parce qu'on a déjà vu tout ça dans d'autres vidéos, là c'est juste pour vous présenter le concept et vous montrer comme c'est vraiment simple de faire ce genre de choses sur PowerPoint. Bon, là, faut un peu trifouiller, c'est quand même pas le logiciel fait pour ça. Voilà, on va zoomer un peu, on va aller enlever les derniers petits bouts qui, qui restent. Et voilà, on va avoir une image plutôt top, comme ceci, avec la petite ombre en plus sur le côté. Euh, voilà, alors pour l'instant, on va pas avoir besoin de ces icônes là, on va les mettre sur une autre page, comme ceci, on les sélectionne avec CTRL tout en cliquant comme ceci, CTRL-X, comme ça ils disparaissent, et en même temps ils sont, co ils sont copiés dans votre presse-papier. Là je fais CTRL-V, ils apparaissent ici et ils ne nous embêtent plus. Là je viens me positionner ici. Et là on va répéter en fait ce que j'ai fait dans ma petite annonce en essayant de mettre un, une sorte de, de, de forme un peu arrondie, un peu stylisée, en allant dans Insertion, Forme, et là en utilisant celui-ci. Euh, non excusez-moi, celui-ci, la courbe. On va se faire une forme du coup en partant d'ici à peu près, comme ça, et là en fait à chaque fois qu'on va cliquer, on va créer un arrondi, comme ceci, hop, hop, et puis, euh, et puis on va se faire un petit dernier comme ça là. Bon là il n'est pas terrible celui que je viens de faire, mais on, on y retournera et je vous montrerai comment on peut modifier ensuite sa forme. Et là vous voyez, quand on vient connecter ici, ça remplit l'intérieur de la forme, choper le, le point de connexion et voilà. Bon là j'aime pas trop le, le, la petite forme pointue du coup on va cliquer dessus et on va aller en format de la forme modifier la forme ici modifier les points et voilà et maintenant on a les points qui, qui apparaissent et là vous pouvez venir les modifier comme ceci vous pouvez changer aussi euh, la direction Alors, si, comme cela comme cela. Bon, là vous êtes assez libre là dessus là, si ça vous plaît, on va continuer là-dessus. De toute façon, vous n'avez pas trop de choix. Et on va venir changer la couleur de celui-ci. Moi, bon, j'avais trouvé une petite couleur sympa sur une, autre, euh, sur une petite image que j'avais trouvée. C'était en, juste en tapant « cours en ligne » sur Google. Je trouvais que le, la, la couleur du fond a été vraiment sympa. Du coup, je vais venir la prendre avec ma petite technique. Je vous montre. CTRL-C, CTRL-V. Et là, en fait, on va faire clic droit, « format de la forme ». On va faire un clic droit, on va aller dans Remplissage et on va faire la pipette. On va venir choper la couleur qui est ici en n'oubliant pas d'enlever le contour. Voilà, on supprime cette image et là on est plutôt bien. On va venir peut-être rapprocher un peu ça, comme ceci. Et là on va venir insérer maintenant notre texte, insertion, zone de texte, tac. On fout comme ça. Là on va mettre cours particulier à distance. Et on va venir augmenter la taille de la police. Bon, euh, pour la police, euh, moi il y en a une que j'aime plutôt bien. C'est Aoroni. Qui rend plutôt bien, je vous, je vous la conseille. On l'utilise souvent dans nos, dans, nos, dans nos vidéos, dans nos tutoriels. On la reconnaîtrez sûrement. Ah une petite astuce, parce que là en fait ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'on ne voit plus en fait la taille de la diapositive. Là ce que vous pouvez faire, c'est venir dans Insertion, prendre ceci. Et là, en fait tracer une forme qui va reprendre exactement la taille de votre diapositive. il faudra enlever cette forme-là. Euh, on va la mettre sur le côté, comme ça. Et on va venir bien joindre grâce aux indicateurs de PowerPoint. Et je crois qu'on est plutôt bon. Voilà, on enlève le remplissage et on garde le contour. Et du coup, là, le contour, il nous sert de marquage pour centrer notre forme. Et on va le mettre comme ça. Cette ci on va l'agrandir un petit peu pour que ça ça puisse rentrer dedans. Excusez-moi. Et voilà. Et là on va rajouter les différentes matières comme j'avais fait dans mon annonce. Là, petit, petit truc en plus que j'avais trouvé sympa, c'est se mettre un petit contour. Euh, on vient faire un clic droit. On va dans format de l'image, éclat. Et on va aller chercher la couleur qu'on l'on veut. Et c'est une couleur qui est déjà utilisée. Du coup on peut venir la chercher. Là elle est un petit peu forte. Du coup on va rajouter un peu de transparence. Comme ceci. Augmenter un peu la taille. Et vraiment augmenter la transparence. Voilà. On va mettre un grand écran pour voir un peu ce que ça donne. Moi je suis plutôt satisfait. On va rajouter juste un petit espace là. Et Voilà. Maintenant la deuxième diapositive, celle où on va un peu.. Elle, elle est un peu optionnelle, c'est juste pour montrer ce que vous faites et pour que ça soit encore imagé. Euh, on va rajouter un petit encart euh, pour dire que c'est l'info. Juste ici. Les infos. On va rechoisir notre, euh, notre police, orni on va grossir un peu voilà, comme ça de toute façon ça va être en petit du coup il faut que ce soit bien visible et là on va mettre quoi euh... on va mettre un petit fond comme ceci non c'est pas ça c'est ici, c'est celui-ci là on va rajouter un petit rectangle on va mettre toutes nos infos comme ceci on met bien le contour dans la même couleur. Celui-ci, on va le mettre en arrière-plan. Clic droit ici, on clique sur arrière-plan. Maintenant, on va mettre ça ici, ça ici, tac. On va tous les sélectionner en même temps. Euh, ouais, celui-ci, celui-ci. On va les, on va les diminuer un petit peu, comme ça. Alors, on vient de les positionner. Celui aussi, on va quand même lui changer la couleur parce que je ne l'aime pas trop. Je trouve qu'avec le vert, ça ne pas trop. On va dans format de l'image, couleur, on va choisir celui-ci, on ne voit rien du tout. En fait, c'est qu'il est blanc sur fond blanc. Voilà. Là, voilà, je suis plutôt fan. Bon là, euh, je vais vous, vous épargner le temps de l'écriture, je vais venir copier-coller tout de suite le texte que je vais mettre sur la, la, le côté. Bon bah voilà, là je viens de rajouter le texte. Euh, encore un petit dernier détail que je voudrais améliorer, c'est celui-ci. C'est le Team Viewer, j'aimerais aussi qu'il soit en blanc. On va venir dans couleur et on va choisir celui-ci. Bon je trouve qu'on est plutôt bien, l'annonce est bien. Euh, je sais pas ce que vous en dites, mais moi je suis assez satisfait. Bon maintenant qu'elle est terminée, il faut la mettre en ligne. Euh, c'est un petit point bonus que je vous offre, c'est cadeau. Euh, parce qu'il y a quand même quelques points à respecter pour mettre une annonce sur le bon coin. Euh, et tout d'abord il va falloir enregistrer ces vignettes qu'on vient de créer. On va venir supprimer le fond qui est ici, on va aller dans fichier, enregistrer sous, parcourir. Et là on va changer en fait le, le format de l'enregistrement. pour en fait il nous enregistre chaque diapositive en tant qu'image et qu'on puisse après l'insérer sur le bon coin. On va choisir format PNG, on va, aller dans, on va les enregistrer sur mon bureau. Euh, on va mettre même vignette parce qu'on va enregistrer les deux d'un coup on va faire euh, enregistrer et là vous avez le choix entre en enregistrer une seule ou on enregistrer, euh, enregistrer toutes vos diapositives là on va enregistrer les deux et voilà, ça nous a même créé un petit dossier vous allez voir il est sur le bureau c'est vignette. clique dessus et là vous pouvez voir les deux vignettes qu'on a décidé de créer voilà et voilà, maintenant on se retrouve sur le bon coin, on va rajouter juste notre annonce, déposer une annonce, alors là, le titre, euh, moi j'avais fait le choix de mettre euh, disponible cours à distance matière scientifique, mais vous pouvez mettre juste cours à distance, j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau et me démarquer un peu, on va mettre ça, on va faire continuer, on va faire euh, cours à... Ouais, parce qu'en fait là il faut choisir euh, la catégorie dans laquelle vous voulez mettre votre annonce, nous c'est dans cours particulier. C'est bien une offre. On fait continuer. Là, euh, le titre de l'annonce on l'a déjà mis. Et la description. Important. Il euh, faut bien en fait décrire euh, quand vous faites un cours particulier, euh, vos expériences, euh, votre méthode, quel logiciel vous avez utilisé là en particulier pour le confinement, et euh, peut-être re préciser si vous avez une, des tarifs. J'en sais rien si euh, vous faites plusieurs cours pour un certain prix ou autre. Là, je vais copier tout simplement la description que j'avais fait pour mon ancienne, mon ancienne, annonce. Et voilà. Maintenant, je l'ai copié pour essayer vraiment de faire comprendre à la personne que je suis, je suis motivé et que j'ai de l'expérience. Continuer. Le prix est aussi important il euh, ne faut pas être trop ni trop bas mais euh, si vous avez beaucoup de temps mieux vaut mettre un prix un peu plus bas pour essayer de bien remplir son emploi du temps et trouver un maximum de clients et après si vous voulez juste faire des cours de temps en temps vraiment rarement mais les rentabiliser, peut-être mettre un prix un peu plus haut là pour nous on va mettre 15 euros parce qu'en plus il y, y a beaucoup de, de concurrence euh, du fait de, du confinement et qu'il y a beaucoup de gens chez eux qui sont prêts à donner des cours et peut-être pas forcément tant de demandes puisque les parents sont aussi là pour aider leurs enfants on va continuer. On va ajouter notre photo qu'on a mis dans le bureau, dans vignette, comme ceci. Et voilà. Maintenant, on va choisir la ville. Comme c'est le confinement et qu'on est en, qu'on est à distance, on peut choisir n'importe quelle ville. Moi, j'avais trouvé que Toulouse était une bonne ville pour ça. Du coup, je vais continuer. Là, vous indiquez votre numéro. Bon, ce sera caché, ce sera flouté. Et ensuite, faire continuer. Là, vous mettez, euh, bon là, si vous êtes prêt à dépenser de l'argent pour le faire, vous, vous pouvez. Je pense que ça vaut le coup de temps en temps. Mais euh, je pense que grâce à notre technique, on n'aura peut-être pas besoin. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que votre annonce soit bien publiée. Euh, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas, vu que moi, ça a marché. Bon bah, c'est fini pour moi. Je vous laisse terminer avec Alexandre. À la prochaine. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On a voulu changer des tutoriels PowerPoint un peu rébarbatifs et on a voulu vraiment vous montrer une application concrète de ce qu'on sait faire avec PowerPoint. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. On va vous présenter tout ce qu'on sait faire sur PowerPoint, que ce soit des flyers, par exemple, des annonces sur le bon coin, mais encore plein d'autres choses que vous découvrirez dans la prochaine vidéo. Du coup, si ça vous a plu, vous pouvez toujours liker la vidéo. Mettez-nous aussi un petit commentaire pour nous dire si vous avez aimé, mais également pour nous suggérer des sujets de vidéos comme celle-ci qu'on pourrait refaire. Et surtout, partagez-la autour de vous, c'est super important pour nous. Et abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra de ne pas rater toutes les prochaines vidéos qui vont arriver très bientôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et moi, je vous dis à la prochaine sur la chaîne ProLearning.